que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. On a eu un petit souci. On a eu un petit souci de connexion, mais tout est rentré dans l'ordre. Remercions le Seigneur, alléluia. Bénissons le Seigneur pour tous les témoignages. Bénissons le Seigneur pour sa miséricorde. 2021, au oh, ramasser il nous a protégés, nous a gardés, a à pouvoir nos besoins. Il a été notre avocat, notre conseiller. Il a été, il a été tout pour nous. Il a été notre bannière, notre lumière. Il a été, Robo Papa Ramaka, celui qui pose soin de nous, celui qui nous a protégé. Protéger. Oh, chaque nuit, il nous a protégé chaque matin quand nous sortons. Il nous a protégés de tout accident, de tout incident. Il est le Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui nous garde. Il est le Dieu qui nous protège. Il est le Dieu qui à nos besoins. Oh était sekete Corobo Santa. Oh Seigneur, merci pour tous les témoignages des soeurs, des frères. Merci pour les témoignages, pour les déblocages. Hein. Il y en a qui ont eu du travail. Il y en a qui ont eu rencontré le partenaire pour la vie. Il y en a qui ont eu la bonne la guérison. Qui ont eu Seigneur des déblocages, Rob, Basque, Intereba, Corimacan, au rabais c'est qui? Papa, c'est toi ce qui a fait ça, c'est toi ce qui a fait ça, c'est toi ce Papa, les qui étaient corobo, borobosi, qui étaient pas. Il y en a qui ont eu des visas, il y en a qui ont voyagé, il y en a qui ont eu des prix Seigneur, merci pour le prix de Laetitia. Merci pour les ouvertures dans l'entreprise de Corinne. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, cette année a été une année glorieuse. Robo papa Quand nous avons pleuré, tu as essuyé nos larmes. Adoration à toi. Adoration à toi. Adoration à toi. En ce moment nous te présentons, Seigneur, tous les tous les adorateurs. Seigneur, la santé. Nous proclamons la santé, la bonne santé, la bonne santé, la bonne santé. La bonne santé. Seigneur, je déclare que tous les adorateurs, toutes les adoratrices vont finir l'année en bonne santé. Vont rentrer dans la nouvelle année en bonne santé. Pour ramasser que tes go Pour ramasser que tes Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de Jésus. Ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. Ton sang nous purifie. Ton sang nous sanctifie. Par ton sang nous sommes pardonnés. Par ton sang nous sommes purifiés. re te Oh cet esprit, il y a quelqu'un pour y de Oh, Oh, de pour le contrôle. Hein? Oh, Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Saint-Esprit vient nous conduire. Nous allons terminer cette année dans l'allégresse. Avec des cantiques de louange, d'adoration. Avec des cantiques de remerciement. Seigneur, c'est le dernier mercredi de l'année. Je veux te dire merci pour tous les mercredis où je suis passé. Merci pour tous les mercredis où Franklin est passé. Merci pour tous les mercredis où Renault est passé. Merci pour chaque jour où chaque adoratrice est passée, Seigneur à toi seul la gloire, à toi seul la gloire à toi seul la gloire à toi seul la gloire merci pour nos louanges qui sont montés devant toi comme un monument merci pour nos louanges qui sont montés devant toi comme un parfum de bonne odeur je te dis merci pour la vie de chaque adorateur chaque adoratrice qui se connaît chaque soir merci Seigneur, c'est pas ta grâce Seigneur, c'est pas ta grâce Seigneur, ta grâce nous a localisés ta grâce nous a localisés c'est ta grâce qui a parlé pour nous, c'est ta grâce qui nous, a, qui nous a maintenus pas ta grâce nous avons vécu toute l'année 2022 c'est pas ta grâce nous avons vécu cette année oh Seigneur mon Dieu nous voulons te dire merci nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci, adoration à toi, adoration à toi, merci Seigneur, shalom adoratrice, shalom adorateur, shalom à toutes, alléluia, ce soir, comme j'ai dit, comme j'ai publié, c'est la team. Dieu merci, Renaud s'est marié. Dieu merci, Renaud a répondu. Renaud a répondu sur la plateforme, l'onction de mariage. Alléluia. Nous remercions le Seigneur, nous recevons cette onction. Renaud n'est pas là, mais je suis avec le Sean Franklin. Je suis avec le pasteur Félix. Il est déjà intervenu deux ou trois fois. Je suis avec le frère Sylvestre aussi. Alléluia. Ce soir, nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur. For all you are done for me, oh Lord, I am very, very happy. I am saying thank you, Daddy. Oh Lord, oh Lord, I am very, very thankful. For all you are done for me, oh Lord, I am very, very happy Oh, I thank, thank you, you my Lord. Jésus, Jésus, je suis venu te dire merci Pour tout ce que tu as fait pour moi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 Merci, oh, oh Jésus, je suis venu te dire merci Tu es digne d'adoration Tu as, oh, tu as, oh Tu avais donné la vie à mon âme Après tant d'années de souffrance Oh, tu avais donné la vie à mon âme Tu as, oh, oh, oh tu avais donné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Oh, tu avais donné la vie à mon âme. Il a haut, oh, oh, oh, il a haut. Oh, oh il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Oh, il a redonné la paix à mon âme Il a, oh, il a, oh, il a, oh Il a redonné oh, la joie à mon âme Après tant d'années de souffrance Oh, il a redonné la joie à mon âme Il a, oh, il a, oh, il a, oh, il a oh. Il a redonné la vie à mon âme. Il a oh, oh, il a oh, il a redonné le bonheur à mon âme après tant d'années de souffrance, oh, Il a redonné la vie à mon de mes doigts oh. oh. Que Dieu a fait, venez au, oh, venez, voir ce que Dieu a fait, venez, venez voir ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait. Atameo, oh, atameo, atameo, oh, atameo. Atame, oh, atame, oh le roi d'Israël Acclamez le roi d'Israël Acclamez le roi d'Israël de... Applaudissez le, le roi le roi d'Israël Il a fait pour moi, il a fait pour moi, il a fait pour moi ce que mon père a pu faire, il a fait. Ce que ma mère a pu faire, il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Oh. Il a fait pour moi, il a fait ce que mon père n'a pu faire. Oh. Il a fait ce que mes frères n'ont pu faire. Il a fait pour moi, il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie, il m'a donné la joie. Il m'a donné, donné ce que mes frères n'ont pu faire. Il a... Oh, ce que l'argent n'a pu faire. Oh, ce que les diplômes n'ont pu faire. Oh, ce que les présidents n'ont pu faire. Oh, oh ce que les ministres n'ont pu faire. Oh, ce que les fétiches n'ont pu faire. Oh, ce que, oh, oh, que le charlatan n'a pu faire. Oh, ce que les marabouts n'ont pu faire Il m'a donné sa paix Il m'a donné sa paix Il m'a donné, donné sa joie Il m'a donné sa joie Il m'a donné sa gloire Ce que mon père n'a pu faire Il a fait pour ce que mes frères il a fait, oh, ce que l'agent n'a pu faire il a fait pour moi. Je lèverai son nom du haut. son oh, oh, oh, oh, Jéhovah oh, Alpha. Alpha je lèverai ton nom plus haut Oh Jéhovah, Alpha, Omega Je lèverai ton nom plus haut J'acclamerai ton nom plus haut J'acclamerai ton nom plus haut Jéhovah, Alpha, Omega Chaque amour est ton nom. Oh Jéhovah, Alpha, Omega Chaque amour est ton nom. Qui est comme toi Qui est comme toi Qui est comme toi Parmi la puissance de la terre Qui est comme toi ô oh mon dieu Qui est, qui est comme toi Qui est comme toi Qui est comme toi Qui est comme, toi? Qui est comme toi Parmi toutes les puissances de la terre Qui est comme toi ô oh mon dieu Qui est bon comme toi Qui est bon comme toi qui est bon comme toi? Parmi toutes les puissances de la terre, qui attend de toi? oh mon Dieu, qui est, qui est, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Parmi toutes les puissances de la terre, qui attend multimodal yeah. Papa, elle est là, et ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es cela. Oh, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur. Jésus mon Dieu. Devant toi tout. Je nous fléchira au roi, vertu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, et à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi?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 que tu n'es pas Seigneur Jésus mon Dieu, dans Dieu. Devant toi, devant toi tous nous genoux Fléchira au roi vêtu de gloire Seigneur mon Dieu tu es grand Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi Toujours paix à me sauver à me bénir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 pour célébrer ton nom Dieu tout puissant L une est comme toi Je lève la main Je lève la main Pour célébrer ta gloire Dieu tout puissant L une est comme toi je lave la main pour célébrer ta gloire, Dieu tout puissant, tu es comme Dieu. Dieu tout puissant, oh Dieu, tout puissant, tu n'es comme oh. Dieu tout puissant, oh Dieu. Il est comme Dieu tout puissant, oh Dieu tout puissant, une comme ô oh Dieu tout puissant, oh Dieu tout puissant, une est comme toi, je me dépose. Si le Dieu grand et fort, est fort C'est lui qui me conduit Assure mes pas jusqu'au bon Je lève, je lève les mains Pour célébrer ta gloire Dieu de puissant Tu n'es comme eux. Oh je lève les mains Lève la main pour célébrer ta gloire, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. une comme toi. Est-ce est qu'un adorateur de là où il est, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur Jésus est-ce qu'il peut se lever, tenir debout pour effectuer des pas de danse devant celui qui nous a sauvés Que tout ce qui respire loue l'Éternel par des pas de danse. Un. Un. Est-ce que quelqu'un peut danser de là où il se trouve, même si tu es dans ton salon, commence à célébrer l'éternel par des pas de danse, par des acclamations, par des cris de victoire. A tout ayo. A tout ayo, ayo, ayo. A tout la ayo, A tout la aïe à tout la à, -oh. à, -oh. à, -oh. à tout a <waryunaction> tout tout la tout à à la à à <Ras corps corps popping irregular> A <ARY> <laughs> <source> <summary> <même> Les à la mort, à quoi va la à quoi la mort, à tout la à tout Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, yo. Eni nyo eni o, son Eni sous l'agneau, sous l'agneau, sous à tout le Sous l'agneau, sous à tout l'a l'agneau. La oh, oh, la la Abraham la go, sole a consolé l'agneau. Isaac a la, go, sole a la Jacob a la go, sole a la Isaac l'agneau. Abraham à la bonne soleil agneau, Isaac la Sous l'agneau, sous l'agneau, à la bonne l'agneau. Sous l'agneau, sous l'agneau, à la Isaac la Abraham la Isaac a la bassolet l'agneau. Abraham la bassolet l'agneau. Isaac a la la Isa Kalago Oya Iyo, Davidala Go Oya Iyo, Agwamala Go Oya Iyo, Isa Kalago Oya Iyo, Oya Iyo, Oya Iyo, Oya Iyo, Oya Iyo, Oya Iyo, Oya iyo, oya iyo, oya iyo. Isaacalago, oya iyo. Davidalago, oya iyo. Estyalago, oya iyo. Abubalago, oya iyo. Oya iyo, oya iyo, oya iyo, oya iyo. Oh, aïe, yeah we'll, oh, ayio, yeah we'll, we'll, oh, ayio, oh, yeah, oh Ooh, Jeez, Camus, ay, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, aïe, oh, oh, oh, oh, oh, Regio David agelan Regio aye muo Regio Jesus owa Jesus Jesus Jesus Jesus Oh Jésus, oh, oh Jésus, eh eh Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Jésus oh, oh, oh, oh, Biba ba oa, Owa eh eh Shalom, shalom, shalom, shalom. Est-ce que de ta position, tu peux commencer à célébrer le roi des rois Tu peux commencer à adorer Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des dieux, le Dieu Tout-Puissant. Celui-là même qui nous a unis en sa présence en cette soirée. Il est vivant. Est-ce que depuis ta position, depuis ta chambre, tu peux commencer à célébrer le Dieu qui t'a gardé depuis janvier jusqu'à décembre 2021 le Dieu qui a fait des exploits qui a accompli de grandes choses dans ta vie le pasteur Béatrice était en train de citer tous les témoignages Elle donné un aperçu des témoignages qui ont eu lieu depuis le début de cette année bien aimé, je pense qu'on doit prendre quelques minutes pour célébrer l'auteur des miracles celui-là même qui a opéré ces miracles dans notre vie ah, elle a dit qu'il y a des gens qui Dieu a donné du travail. Il est grand, il est fort, il est puissant, notre Dieu. Depuis ta position, je veux que tu prennes 5 à 10 minutes pour commencer à honorer son nom. Je veux que tu t'oublies et que tu commences à célébrer son nom pour ses bienfaits. Les procès que t'eras ma cori santa, la que baré ma storia ma Céleste, en cette soirée, une fois de plus, nous voulons honorer, nous voulons glorifier, nous nous voulons bénir ton saint nom pour ta suprématie. Nous voulons te bénir pour ta fidélité dans notre vie. Nous voulons être dans ton peuple oublier nos, nos, nos, nos préoccupations, nous voulons en étant soit peu, oublier éternellement mon Dieu nos soucis nos difficultés, mais nous voulons te dire merci pour des grandes œuvres que tu as dans notre vie nous voulons t'élever nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer le la le le reçoit l'adoration Et le reçoit l'adoration Père Céleste Le créateur de toutes choses Toi qui dis et la chose arrive Éternel mon Dieu Toi qui opère les miracles Nous voulons t'honorer Éternel mon Dieu Nous voulons te rendre toute la gloire Nous voulons élever ton Saint-Nom. Toi le Dieu grand Toi le Dieu fort Toi le Dieu puissant Éternel mon Dieu, la Bible déclare que tu ne pas dans la même catégorie que les êtres humains. Tu n'opères pas dans la même dimension que les êtres humains. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous voulons bénir ton nom, éternel mon Dieu, pour ta grâce. Nous voulons t'honorer, éternel mon Dieu, pour tes grandes œuvres dans nos vies durant cette année 2021. Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir l'action de grâce. Merci. Tu es digne de recevoir la magnificence. Éternel mon Dieu, il n'y a personne comme toi. Nul n'est bon comme toi, Seigneur. Reçois les Seigneur. Seigneur, reçois l'action de grâce. Le Prako Kalaba sori ama santa barama kori Les Le basata raba kori ama santa rama kori ama santa. Le ma santa raba kori ah. Nos mains sont levées Nous voulons te lever T'adorer Te célébrer Tu es le maître de tout Ceux qui ont le fils en eux Tu es Dieu Tu remplis les cieux Adonai Vincent levé, nous voulons t'aider les massots taillards à Bacor, à Bassan, d'ailleurs à Baa, les brassots au Toromos, d'ailleurs à Bacor, il va s'éteindre les brasses à Cataïa, cabal à Macar et Guédé, qui les de Barré Macor, il va s'en taillard à Macor, il les Bacas à Gadabara, Massan d'Abaya, les bassots à la Macor, la gabala à Bayan des équités paré à Macoria, Seigneur, nous voulons te bénir pour grandes œuvres dans nos vies. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait depuis janvier 2021 jusqu'à maintenant. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Seigneur, merci pour ta paix. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour tes grandes œuvres dans nos vies. Seigneur, merci éternel mon Dieu pour ton soutien. Merci pour tes grandes œuvres, pour tes merveilles dans nos vies. Seigneur, merci pour tes miracles. Seigneur, merci pour tout ce que... Tu tu accompli dans nos vies, que l'argent ne peut pas acheter. Seigneur, merci pour l'air que nous respirons. Merci pour la santé que tu nous as accordée à nous et à nos familles. Seigneur, merci pour nos visions, pour nos rêves, pour nos projets que tu as rendus possibles en cette année 2021. Seigneur, merci pour tes merveilles dans la vie de tous les participants à cette plateforme, Seigneur. Je veux t'honorer, je veux t'exalter, je veux te célébrer. Les brakos Bien à ne sois pas Fatigué, d'adorer le Seigneur. On va encore rendre grâce au Seigneur jusqu'à 40. Il nous reste environ 3 minutes. Je veux que chez toi à la maison, depuis ta position, tu honores Yahweh. Tu honores le Dieu tout puissant. Le Dieu qui est intervenu dans ta vie. Le Dieu qui te donne d'être en vie aujourd'hui. Celui qui t'a gardé, qui a protégé ta famille, qui a pourvu à tes besoins. Le Dieu qui a exaucé ta prière. Les tayara, Oh, Seigneur, je veux élever ton nom. Seigneur, je veux me joindre aux adorateurs sur cette plateforme pour célébrer ton nom. Pour te dire que tu es sans pareil. Pour te dire que tu es inégalable. Pour te dire que tu es incomparable. Pour te dire que tu es le Dieu indéchiffrable. Éternel, mon Dieu, tu es grand que la grandeur. Tu es plus fort que la force. Tu es plus profond que la profondeur, Éternel mon Dieu, tu es l'auteur de la vie. Éternel mon Dieu, tu es, tu es puissant. Je veux élever ton nom. Les makora la makoba rendez-êtes teyabaro basanda yaraba. Seigneur, honneur à toi. Reçois l'exaltation, Seigneur. Honneur à toi, Éternel. La Bible déclare dans le livre de Somme, il est loué Dieu selon l'immensité de sa grandeur. Dans le livre de Somme 150, mais Seigneur, lorsque je pèse mes mots, lorsque j'analyse mes capacités linguistiques, je me rends compte qu'avec de simples mots, je ne suis pas à mesure de te louer selon l'immensité de ta grandeur. Parce qu'en réalité, tu es grand. Tu es immensement grand. Tu es immensement vaste. Éternel mon Dieu, tu es gigantesque. Seigneur, tu es énorme. Reçois l'adoration. Le Dieu qui a créé les montagnes. Le Dieu qui a créé la mer. Le Dieu qui a créé l'être humain avec toute sa complexité. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu vivant. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des le seigneurs. Les braccos La barre que c'est que La Bible dit que ce qui est impossible aux est possible à Dieu, le maître des temps et des circonstances, le Dieu au-dessus des saisons, le Dieu au-dessus des temps, le Dieu qui domine sur tout, le Dieu au-dessus du règne des êtres humains, Seigneur, reçois l'adoration ce soir, reçois l'action des grâces, reçois l'adoration, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, nous voulons t'honorer ce soir, pour le souffle de vie que tu nous accordes, nous voulons t'honorer ce soir, pour cette possibilité que tu nous donnes, Éternel, de voir ce jour. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin. Et nous voulons t'honorer pour toutes tes grandes œuvres. Reçois l'adoration, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Bénis soit ton nom, Jésus. Nous t'honorons, nous te glorifions. Merci, Seigneur. Reçois l'adoration, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Reçois l'exaltation, parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous savons que tes bontés, pour nous, ne sont pas épuisées. En 2022, tu seras encore là dans notre vie. Seigneur, en 2023 et au-delà, tu seras encore là. C'est pourquoi nous voulons par anticipation te célébrer. Reçois l'adoration. Honneur à toi, Seigneur. Rebossé que te pare ma coria basanta. Reçois l'adoration Seigneur. Merci Jésus. En ces quelques minutes, je voudrais, je voudrais partager une exhortation dans cette atmosphère, voilà, prophétique, dans cette atmosphère euh, où nous sentons, nous ressentons la présence de Dieu. Je voulais je voulais partager une exhortation et puis je vais passer encore la parole au pasteur Béatrice pour terminer. Voilà, et je crois qu'on va encore terminer dans l'adoration parce que elle a, elle a, a dit tantôt, aujourd'hui c'est le dernier mercredi de l'année 2021. Nous savons que notre Dieu, il est le Dieu du commencement, mais il est également le Dieu de la fin. Et vous savez, notre Dieu, il existe même avant ce que nous on peut définir comme étant le commencement et il existe jusqu'après la fin. Parce que la Bible dit qu'il est infiniment grand. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois, il est le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, lorsque je suis rentré et j'étais là, le Saint-Esprit m'a mis une pensée dans l'esprit qui, le, le, le, qui se trouve dans le livre de Somme 60 au verset 14. C'est un passage que nous connaissons voilà pratiquement tous. et C'est le, le Somme 60 au verset 14. Le passage le passage dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Il dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Bien aimé. Tu as certainement expérimenté la bénédiction de Dieu en 2021. Tu as certainement expérimenté des miracles. Le pasteur Béatrice le disait en introduction qu'il y a eu des mariages, il y a eu des déblocages, il y a eu des ouvertures en cette année 2021. Mais bien aimé, le Seigneur me charge de te dire que en cette année 2022, ça sera encore plus. Alléluia. Le Saint-Esprit me charge de te dire ce soir que attends-toi à de très grandes choses en 2021. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos adversaires. Mais bien aimé, il ne s'agit pas ici de n'importe quel Dieu. Ton Dieu que tu adores, bien aimé, la Bible dit, avec lui, étant un adorateur du Dieu vivant, avec le Dieu que tu adores, 2022 sera pour toi une année d'espoir. C'est-à-dire tu vas vivre des choses extraordinaires tu vas vivre des prodiges en 2021 parce que tu es adorateur, tu es adoratrice de Dieu et tu es avec Dieu Alléluia et bien aimé, laisse-moi attirer ton attention sur quelque chose. Le Dieu que tu adores, c'est le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand la Bible dit, avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos adversaires, bien aimé, il ne s'agit pas d'un Dieu mort. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui n'a pas, pas la capacité d'agir dans ta vie. Mais il s'agit du Dieu qui était là. Avant même le commencement, la Bible dit en Genèse, un Dieu a dit que la lumière soit, et la Bible dit automatiquement la lumière fut. Il s'agit de ce Dieu créateur, là. il s'agit de ce Dieu qui a la capacité d'appeler à l'existence, même les choses qui n'existaient pas, alléluia. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos adversaires. Bien aimés je vais te dire quelque chose encore. Je vais attirer ton attention sur le Dieu avec qui tu rentres en 2022. Le Dieu qui te réserve des, des prodiges, des espoirs pour 2022. Bien aimés c'est le Dieu qui était avec Moïse. Vous vous souvenez, dans le livre des autres, Moïse était devant la main rouge, avec les enfants d'Israël. Ils étaient en train de murmurer. Ils étaient en train de prophétiser leur mort. Ils disaient, mais écoutez, il dit, on, on, on, on, on, on, on était mieux en Égypte était mis en était mieux en Egypte en servant les Égyptiens. Plutôt que de venir mourir ici, mais la Bible dit que la Bible dit que l'Éternel a parlé à Moïse. La Bible dit que la Bible dit Moïse a parlé au peuple de Dieu. Il dit, il dit, l'Éternel il dit, combattra pour vous et vous garderez le silence. Et la Bible dit que ce Dieu-là qui est ton Dieu, ce Dieu-là qui te promet des exploits dans, dans, dans cette année 2022 là. La Bible dit que Dieu a donné une instruction à Moïse. Bien aimé, Dieu va te donner des instructions de victoire en 2022 si tu si tu es d'accord avec moi, tape Amen. Dieu te donnera des instructions de victoire. La Bible dit que Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, il dit, étends ta main sur la mer. La Bible dit que lorsque Moïse a étendu sa main sur la mer, la Bible dit que Dieu a envoyé un vent au Riva qui était paré Makoriaba. Je viens à annoncer à quelqu'un ce soir que Dieu enverra son vent. Dieu te donnera des instructions surnaturelles en 2022 ou des exploits au nom de Jésus, Dieu te donnera des instructions pour des exploits, pour de grands miracles. La Bible dit Dieu donne une instruction à Moïse. Il dit étends ta main sur la mer et Dieu envoie son vent pour balayer la mer. Et la Bible dit vous connaissez l'histoire. La Bible dit les eaux ont formé comme une muraille à gauche et à droite et les enfants d'Israël sont passés à sec. Hein. Maintenant que Jésus cette plateforme, mais il y a encore un dernier miracle que tu attends. Peut-être que tu attends une dernière intervention divine quelque part. Bien-aimé, reçoit l'intervention divine au nom de Jésus depuis ta position. J'ordonne que dans ces quelques jours qui restent à achever ou à terminer cette année, que l'éternel, le Dieu dont il est question dans Somme 60 au verset 14, le Dieu dont la Bible dit qu'il nous a dit qu'avec lui nous ferons des espoirs. je prie que ce Dieu-là te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth et j'ordonne des miracles dans tes circonstances au nom de Jésus. -Christ. Je viens de déclarer ce soir que le Dieu qui a dit à Moïse, il dit, étends ta main. Et la Bible dit, les eaux ont formé comme une muraille à gauche et à droite. Et la Bible dit, les enfants d'Israël sont passés à sec. S'il y avait une sorte de mer rouge derrière, devant devant quelqu'un ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, ton Dieu, te donne de passer à sec. Là, et tu passes à sec au nom de Jésus. Je déclare que tous les obstacles, là, devant quelqu'un ce soir, sont transpercés au nom de Jésus. S'il y avait un mur, s'il y avait des obstacles au nom de Jésus-Christ, nous les déclarons ébranlés. Au nom de Jésus-Christ. Je vais encore je vais encore pousser un peu plus loin. Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Ami, de quel Dieu il s'agit Vous savez, dans le livre de Luc, au chapitre 1 le verset 37, la Bible nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. On hmm. dirait que quelqu'un n'a pas encore compris. Je dis Luc, chapitre 1 au verset 37. Il a décrit... Car rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, tu as le Dieu, tu, tu, tu, as, tu as un Dieu qui s'appelle, vous voyez, le Dieu de l'impossibilité. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, durant l'année 2022, rien ne te sera impossible au nom de Jésus-Christ. C'est ton Dieu, ce Dieu-là à qui rien n'est impossible, c'est avec lui que la Bible te promet des exploits pour cette année 2022. Je viens dire à quelqu'un en 2022, rien ne te sera impossible tu verras que des exploits sur ton chemin des exploits dans ta vie des exploits dans ta destinée des miracles des prodiges ce qui ne pouvait pas se faire depuis beaucoup d'années antérieures je déclare qu'en 2022 les placés qui t'es paré ma cour yabasai dans le premier trimestre 2022 au nom de jésus-christ de Nazareth, tu verras des espoirs. au nom de jésus Dès janvier 2022, je déclare et je donne des séries de miracles, des séries de témoignages dans la vie et dans les circonstances de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu de l'impossibilité. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1 verset 37. Maintenant vous savez le, ce Dieu de l'impossibilité, ce Dieu à qui rien n'est impossible, ce Dieu avec qui tu feras des exploits pour cette année 2022, vous savez, c'est le Dieu qui a accordé à Elisabeth un enfant pendant sa vieillesse. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ce en quoi tu espères. Voilà. Je viens faire une déclaration. Vous savez, quand moi je prêche et que je sens l'onction de Dieu, je fais des déclarations prophétiques. Parce que la Bible déclare, la Bible dit que tout ce qu'on lit sur la terre est lié et ce qu'on délit est délié. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est libérée et donc je peux me permettre de faire des, des déclarations prophétiques. Et si tu crois ces choses-là, t'arriveront au nom de Jésus-Christ. Je viens déclarer ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux et celles qui doivent se marier sur cette plateforme, Qu'en 2022, les bassets qui étaient ma, ma Santa Qu'en 2022, il y a des séries de mariages au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que notre Dieu, rien ne lui est impossible. La Bible dit, qu'rien rien n'est impossible à Dieu. S'il doit avoir des rencontres, les bassos, kotorobosente, donne que de janvier à mars, il y a des rencontres. Pour ceux qui vivent déjà avec, avec, avec leurs leur, leur conjoints, qui ne sont pas encore passés au mariage, je donne une accélération divine au nom de Jésus. Et je déclare que avant, avant juin 2000, 2022, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant juin 2022, qu'il y ait des unions de manière rapide, accélérée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur se souvienne de, de quelqu'un sur cette plateforme, au nom de Jésus-Christ. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu... Qui a, qui a sorti Daniel. Vous voyez, de, de, de, de la force au lion. La Bible dit que Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Alléluia. Je déclare qu'en 2022, l'éternel te sort de toute adversité. L'éternel t'accorde sa protection. Mami, on a moins <rire> L'éternel t'accorde sa protection. L'éternel t'accorde sa sécurité au nom de Jésus. Tu marches avec l'Éternel. Je déclare que les pièges qui te seront imposés ou bien les pièges que l'ennemi mettra devant toi, tu échapperas au nom de Jésus-Christ. L'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera ton guide en 2022. Tu es béni en 2022 pendant le jour et tu es béni pendant la nuit. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel te garde pendant le jour. L'Éternel te garde pendant la nuit. Je déclare que toute âme forgée contre ta vie et celle de ta famille sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Je déclare, s'il y avait des choses, s'il y avait des obstacles, s'il y avait des choses, des planifications, qui ont arrêté des hommes et des femmes dans ta lignée, dans ta famille, je déclare qu'en 2022, ces choses-là ne pourront pas t'arrêter au nom de Jésus parce qu'il est écrit à ton sujet qu'avec Dieu tu feras des exploits et il écrasera tes adversaires. Bien. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi et ton année 2022 sera extraordinaire. Attends-toi à recevoir de grands miracles parce que tu es un adorateur et ton Dieu a promis des exploits pour cette année 2022. C'est le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu qui a sorti Joseph de la prison et l'a fait asseoir au trône avec Pharaon. Il te localise. Il est avec toi. Je prie et je déclare qu'en cette année 2022, le Seigneur fait des miracles hyper extraordinaire sur cette plateforme. Que des miracles en 2022 soient largement au-dessus des miracles qui se sont produits en 2021. Que le Seigneur vous propulse Que en janvier vous vivez des miracles. En février des miracles. En mars des miracles. Que les miracles vous accompagnent. Parce que la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Je déclare que le surnaturel, au nom de Jésus, soit votre quotidien en 2022. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je vais terminer et laisser la parole au pasteur Béatrice pour la fin. Voilà, donc euh, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette exhortation. Nous te disons merci. Seigneur, je déclare que toutes les paroles qui ont été prononcées au nom de Jésus-Christ s'accomplissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les œuvres de Satan restent liées et que les œuvres de l'ennemi soient anéanties. Seigneur, merci. Reçois l'adoration. Amen. Alléluia alléluia, alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni C'est une réunion qui a été planifiée par le Saint-Esprit on ne s'est pas vu, c'est à la prière de l'église, à la prière du soir qu'on s'est rencontrés. et puis je, je me suis, le Saint-Esprit m'a dit, et si on faisait la team, vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Félix, je bénis le Seigneur pour la vie du chantre Franklin, je bénis le Seigneur pour la vie du frère Sylvestre, et vraiment, je, je remercie le Seigneur pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. La Bible dit que le, le le chemin, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dans l'éclat va croissant. Et je déclare que notre adoration ira croissante sur cette plateforme. Je déclare que notre consécration à l'éternel ira croissante au nom de Jésus. Je déclare que notre notre fidélité envers l'homme de Dieu ira croissante au nom de Jésus et je déclare que la gloire de Dieu sur nos vies ira croissante au nom de Jésus en tout cas je reçois je reçois toutes les paroles dans ma vie, dans la vie de chaque adorateur toutes les paroles qui ont été libérées sur nous au nom de Jésus nous les recevons avec action de grâce Marie n'avait pas encore n'était pas encore enceinte mais elle a dit mon âme exalte le Seigneur, mon cœur se réjouit en lui. Elle a commencé à louer le Seigneur alors qu'elle n'était pas encore en scène. Donc ce soir, même si on n'a pas encore vu le miracle, hein, en louant le Seigneur, on n'a pas encore vu 2021. Vous savez, cet après-midi, Dieu m'a donné... Il m'a fait comprendre quelque chose. Il a dit aux enfants d'Israël de faire trois, sept fois, de faire, ils ont fait, ils ont fait pendant sept jours, une fois, le tour de, de, de Jéricho. Et le septième jour, ils ont fait sept fois le tour. Mais il dit à la septième fois, pousser des cris. Les, les murailles n'étaient pas encore écroulées. Les murailles étaient encore arrêtées. Mais il a dit à la septième fois, Pousser des cris, c'est-à-dire que nous allons pousser des cris de joie au nom de Jésus-Christ. Nous poussons des cris de joie pour l'exhaustion de nos prières. Nous poussons des cris d'allégresse. Les idées nous font rentrer en 2021 avec des cris, en 2022, avec des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de joie. C'est l'aide de notre tente au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire, étends ta main sur chaque adorateur, adoratrice malade, nous refusons la contagion qui fait apporter midi. Nous refusons la grippe au nom de Jésus. Nous arrêtons la grippe. Oh Seigneur, je marque du sang de l'agneau. Chaque adorateur et sa famille. Chaque adoratrice et sa famille. Au nom de Jésus, tu as dit que, tu as dit, Seigneur, que la peste ne nous frappera ni de la nuit. Tu as dit que la, la, la contagion ne nous frappera pas la journée. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus nous protège. Tout esprit de grippe, tout esprit de Covid, nous le refusons sur cette plateforme. Seigneur, fortifie tes enfants malades. Seigneur, quelle que soit la maladie, maladie inc inc inc inc inc incurable, maladie curable, nous disons au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous entrons en 2020 en bonne santé. Je déclare. La réponse qu'elle te a demandé. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un à qui le roi veut honorer Seigneur, tu veux honorer tes enfants en 2022. Au nom de Jésus, je déclare que personne ne va rater le jour où il doit être honoré. Le jour où son enfant sera honoré. Seigneur, aucune maladie, qu'un qu'intérêt. Nous refusons tout ce qui est à titre posthume. Il y a une Détruis au nom de Jésus le programme satanique au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que ta main soit sur nous. Accorde-nous la santé. Tu es le Dieu de la vie. Ta parole dit, celui qui a le Fils à la vie. Nous avons le Fils, nous avons la vie. Nous avons Zoé. Au nom de Jésus. Et si l'esprit de ce qui a écrit notre mots habite en nous, l'esprit de ceux qui car c'est Christ dans tellement rend la vie à notre corps mortel. Nous avons la vie au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, nous te présentons devant ton trône de grâce tous nos frères, tous nos soeurs, nos adorateurs, les adorateurs adoratrices qui se portent pas bien. Nous proclamons la bonne santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. repose kintereba kori makaya. Éternel mon Dieu, nous voulons te célébrer. Merci pour l'année 2021. Merci pour l'année 2021. Merci pour l'année 2021. Merci pour chaque mois de l'année 2021. Merci pour chaque jour de l'année 2021. C'est pas ta Grâce que nous, avons, nous sommes en vie. C'est pas ta miséricorde que nous sommes en vie. C'est pas ta compassion que nous sommes en vie. Tu n'as pas encore fini avec nous. Seigneur, nous nous, nous, nous nous, mettons à ta disposition. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ton programme. Nous nous soumettons à ta volonté. Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce qui te sent bon avec nous. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Merci pour notre sœur reine angélique. Oh, Seigneur, merci pour, pour 50 ans de grâce grâce le jubilé. Seigneur, nous, nous proclamons la joie, nous proclamons la Père, nous proclamons la présence de Dieu et nous voulons être reconnaissantes pour la vie de la Sœur Reine Angélique Seigneur, Seigneur, elle a ses jours de programme, mais toutes les fois où Seigneur, il faut qu'on replace quelqu'un, elle est volontaire, Seigneur, lève-toi pour elle au nom de Jésus, Seigneur récompense ta fille, Ah, Seigneur, récompense-la, Seigneur, récompense, tu n'es pas un Dieu injuste, Seigneur, tu n'es pas un Dieu injuste, tu vois son amour pour toi, Seigneur, tu vois son amour pour toi. Seigneur, récompense ta fille au-delà de ce qu'elle peut penser ou imaginer. Au-delà de ce qu'elle peut demander, Seigneur, il faut la payer. Ah Papa, c'est toi qui peux la payer. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons pour la vie de Reine Angélica. Seigneur, merci pour les années que tu lui donnes encore. Merci encore pour les années à venir. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'action de grâce. Merci pour ta fidélité. Nous te célébrons. Merci, Seigneur. Nous sommes heureuses de te servir sur cette plateforme. Nous sommes heureuses de te, de te connaître, Seigneur. Nous te bénissons pour cette plateforme. Nous te remercions Seigneur. Seigneur, des, des bébés sont nés. Seigneur, des couples sont, sont, se sont consolidés. Seigneur, c'est vrai que nous avons eu des moments de pleurs, de crises, des moments douloureux, mais dans ces moments-là, tu nous as montré ta victoire. Nous te bénissons, Seigneur, pour la victoire que tu as démontrée à Sephra. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de chacun de nous. Éternel, mon Dieu, éternel, éternel, en toi, nous nous confions. Ta parole dit, ce, ce, ta parole dit, ceux qui... Ce quand je tourne les regards vers toi, je suis rayonnant de joie. Seigneur, tous les adorateurs tournent les regards vers toi. Et nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes rayonnants de joie. C'est joie qu'aucune situation ne pourra nous voler. Reçois la gloire. Papa, tu es Seigneur. Nous nous humilions. Nous nous prosternons devant ta seigneurie. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur sur nos vies. Nous proclamons ta seigneurie sur nos vies Nous proclamons que tu es seigneur dans notre année 2021 Tu es seigneur dans notre année 2022 Nous te proclamons roi Nous te proclamons seigneur des seigneurs Nous te proclamons roi des rois Nous te proclamons éternel Nous te proclamons vaillant héros dans toutes nos circonstances Nous te proclamons puissant guerrier dans tous nos combats Nous déclarons que la victoire appartient à l'éternel Seigneur merci pour ta fidélité Reçois la gloire, reçois l'honneur, bénis chaque adoratrice, chaque adorateur. Seigneur, tu nous donnes un sommeil réparateur. La Bible dit que tu donnes le pain à tes bien-aimés pendant le sommeil. Ah, quel Dieu tu es, quel Père tu es. Nous te célébrons. Ta parole dit si ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, nous ne veux pas travailler en vain. Bâtis notre année 2022. Bâtis cette, cette, cette plateforme d'atmosphère. cette notre année, notre année 2022. Bâtis le travail de chacune. Bâtir les activités de chacune. Bâtis les foyers de chacune, Seigneur. C'est-à-dire, si tu es garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Seigneur, garde nous. Garde tous les membres de l'atmosphère. Garde nos familles, nos enfants, nos conjoints. Seigneur, garde nos activités. Garde notre pays, Seigneur. Garde, Seigneur, dans nos déplacements, nos différents déplacements, en voiture, en avion, à pied. Tu nous gardes, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Ta parole dit Il en donne à ses bien-aimés pendant le sommeil. Nous comptons sur toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous déclarons que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. En cette fin d'année 2021, et toute l'année 2022, et pour le reste de notre vie sur la terre, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Je vous souhaite une belle et heureuse année de consécration, une heureuse année de communion avec le Saint-Esprit, une heureuse année, une belle année oh, d'intimité avec Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour 2022. On acclame le Seigneur pour la victoire, pour la bonne santé. On acclame le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen. amen.